Bonjour Jessica, bonjour Béatrice, bonjour Pascal, bonjour Nelly, bonjour tout le monde. D'abord je me présente, je suis Sarah, voyante, médium, euh, fondatrice du site euh, voyance-info.fr. Voyance -info euh, J'ai écrit un livre qui s'appelle « Le bonheur, c'est maintenant » et je fais des off -nirs. Les off c'est les infos à l'envers, cest le lundi, je donne les infos qui vont arriver dans la semaine. Plutôt que de dire ce qui s'est passé, je dis ce qui va arriver. Euh, je fais un live, un direct pour vous répondre directement à une question. À chacun et je vais le faire de façon chronologique euh, donc Jessica je commence par toi toi c'est le côté sentimental côté cœur. alors l'histoire c'est que toi j'ai beaucoup l'histoire de la famille qui ressort apparemment un couple la famille quelqu'un du passé toute une histoire familiale qui ressort une rivale ça peut être la soeur ça peut être la mère mais c'est quelqu'un de la famille euh, du côté de ton conjoint ou de ton mari il y a un problème avec sa famille, avec une rivale de son côté. La rivale, elle sort plutôt familiale, hein, C'est pas une maîtresse. Est-ce que tu peux me donner son prénom à ce jeune homme Avec ses problèmes de famille. Christophe, super, il s'appelle Christophe. Il cherche un équilibre familial. C'est ça, il cherche des solutions parce qu'il y a des gros blocages. Il se met en retrait, donc il a un choix à faire. Moi, je vois un couple marié. C'est ça, il a envie d'évoluer, mais compte qu'il y a du mensonge par rapport à la famille, apparemment, et des enfants. Exactement. Alors, que ce soit ton âme-sœur, c'est un mot que je trouve un peu dangereux parce que euh, c'est à nous de décider qui est l'âme-sœur. En fait, c'est dangereux le mot âme-sœur. Parce que le mot âme-sœur, tu prends ça après comme une destinée, comme une fatalité, alors que ça va créer... Euh, il y a vraiment toute une histoire de famille que je vois qui peut créer des vrais, vrais, vrais problèmes. Ça peut être plus destructeur que, que constructeur comme relation parce que je vois des enfants aussi, donc il y a vraiment des choses qui le, qui le gênent. Effectivement, il a vraiment des vues sur toi, mais il a envie d'être tranquille. Il a, pas, il a envie d'évoluer, mais il n'a pas envie de problème de famille. Donc, tu vois, c'est un peu contradictoire. Il va t'ouvrir des opportunités. Il y a un rapport de séduction entre vous, ça, c'est sûr. Mais je le vois très tendu, très stressé. L'énergie de sa femme qui pose des soucis. Elle est amoureuse, déjà, c'est sûr. Elle décide de se protéger en mettant de la distance. Et quand je dis que je n'ai pas la relation, c'est qu'à monde de ce que je vais voir, d'abord, il y a la relation de séduction, c'est sûr, mais il y a quand même une relation. Il risque de se passer quelque chose, mais ça sera une erreur. Ça ne vraiment... démarre pas une relation, en fait. C'est quelque chose qui se passe au milieu de tout ça. Quoi. C'est que vous êtes tous les deux très attirés l'un par l'autre et que vous avez tous les deux envie d'évoluer mais que la situation est trop compliquée. Si tu veux qu'il se passe quelque chose avec lui, il va falloir le rassurer. Il n'a pas envie de, la... de, de, de, de créer des problèmes dans la famille. Il sait que ça va créer des problèmes et c'est par rapport à sa mère plus qu'à son frère en fait. Lui que ce soit son frère... Euh... Alors la ça lui passe au-dessus de la tête son frère. C'est beaucoup plus sa mère. Donc il faudrait en fait que tout le monde soit d'accord. Maintenant, il va se passer quelque chose mais après, ça va être un petit peu... Euh un petit peu désordonné. En fait, pour te faire quelque chose de plus synthétique, avec Christophe, il va se passer quelque chose. Lui, il va être très stressé par rapport à sa mère et par rapport à toute la famille et à tout ce que ça peut créer dans la famille. Et donc, à partir de là, si vraiment tu veux que cette histoire marche, il va falloir le rassurer. Sinon, ça va partir dans tous les sens. Voilà, c'était vraiment ça. Mais effectivement, tu vas avancer avec lui. Enfin, avancer. Il va se passer quelque chose. Pour avancer, il va falloir le rassurer. Et si voilà, justement, si, si tu veux, avec plaisir, on fait une consultation euh, générale complète ensemble, toutes les deux en privé. et, et bien, je vais passer à Batrice, Et je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ta question.